Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit, un produit qui n'est même pas encore sorti en France. Un produit qui, grâce à Amazon, est dans ma maison et entre mes mains actuellement. Vous avez entendu parler des enceintes HomePod, par exemple pour Apple, ou Google Home bah pour Google. Ce sont à la fois des enceintes, mais aussi des enceintes bourrées d'intelligence artificielle qui peuvent énormément aider au quotidien. Et ce sont des produits vraiment à la mode en ce moment. Aujourd'hui, j'ai un produit ici que je viens de recevoir qui vient de, des états unis qui vient de Seattle. Un produit qui n'est même pas encore disponible en France, grâce, euh, grâce à Amazon hein, qui a proposé euh, à pas mal de ses clients euh, de tester son nouveau produit, Amazon Alexa. Il vient directement concurrencer le HomePod d'Apple et le Google Home. On s'en perdre plus de temps, on va enlever tout ce plastique. Ouh là oui, Ouh là là, oui. Alors c'est. ça a l'air très lourd, c'est très lourd, on va retirer le carton directement, c'est vraiment lourd. Alors, hop là, donc ça c'est vraiment juste l'enceinte. Alors je vais me mettre peut-être un petit peu plus de ce côté-ci. Donc, on va retirer ceci, le carton pour le moment, il doit y avoir des trucs dedans intéressants, mais on va regarder ça ensuite. Alors, euh, donc une petite enceinte sympa. Euh, qui est vraiment bien bien emballé dans du plastique on va retirer ça gentiment hop là Donc voilà à quoi ressemble l'enceinte euh, alors déjà juste pour vous dire les, les petites impressions que j'ai euh, on a l'impression ouais, c'est un petit peu hum, une sorte de tissu sur les côtés comme on a l'habitude de voir sur les sur les enceintes euh, de nos jours donc la petite marque amazon juste ici Sympa, euh, sinon elle est, ouais, elle est lourde donc c'est déjà un premier peut-être motif de satisfaction parce que quand un produit est lourd en général c'est que soit il a des matériaux de qualité euh, soit bah, voilà on, on retrouve des composants normalement de, de qualité à l'intérieur ou même les deux hein, en même temps. Euh, on voit peut-être des, des petits trous de part et d'autre euh, qui peut-être euh, sont des micros euh, ça reste encore à confirmer hein. je connais vraiment pas le produit c'est vraiment euh, je découvre peut-être avec vous si vous êtes un petit peu plus expert que moi n'hésitez pas me, à me reprendre hein, dans les commentaires euh, en tout cas petite enceinte sympa on regarde à l'arrière on a une on a juste l'alimentation si je me trompe pas et puis une prise auxiliaire euh, une prise auxiliaire euh, certainement pour brancher euh, Ouais brancher en jack, en jack 3.5, un, un autre appareil. Euh, on va juste aller, pourquoi pas essayer de l'allumer. Alors, <rire> c'est un peu marrant parce que il, tous les boutons sont sur le dessus, j'ai l'impression. Donc, euh, on, a, on, on a quatre boutons, volume plus moins, euh, le blocage du micro. Et ça, c'est un autre bouton que je, je ne connais pas. Donc, je vais appuyer dessus pour voir. Et c'est incroyable, il ne se passe rien. <rire> non, non, alors, euh, voilà. On va peut-être, euh, je vais peut-être la charger rapidement, et on, on va regarder si, si elle démarre, euh, parce que je pense qu'elle n'est pas chargée, je pense qu'elle n'est pas chargée. On la met juste de côté, juste ici, et on regarde si on a autre chose dans la boîte, euh, j'ai l'impression qu'il y a des choses en dessous, voilà, on a un petit adaptateur secteur, enfin carrément un, ouais, un câble de recharge quoi, Cap de recharge euh, 21 watts, ok c'est bien. Euh, avec des prises françaises, c'est bien vu que le produit vient, vient des États-Unis. Euh, on a quand même un droit à un produit euh, compatible avec euh, nos recharges euh, ici en France, donc c'est bien. Euh, donc euh on voit, ouais, on voit un petit embout euh, adaptateur secteur comme on a vu derrière. Je vais peut-être hein, peut essayer de, de la brancher, voir juste si elle démarre, s'il si y a une petite voix qui, euh, qui, me, dit gentiment, euh, euh, qui me donne gentiment des instructions. Euh, mis à part ça, voilà dans le, dans, dans, dans le paquet, on n'a que ça. Hein, on a un câble de recharge et puis l'enceinte. Euh, voilà. Alors voilà petit détail intéressant je... donc là elle est, branchée. elle est branchée actuellement et on voit des, des petites couleurs bien sympa euh, autour de sur la bordure en fait de, de l'enceinte qui doivent certainement avoir euh, une signification ah alors il y a un petit son qui qui s'émet bonjour votre Amazon Echo est prêt pour la configuration bah super d'accord ok bah c'est bien déjà elle parle français c'est pas mal c'est pas mal, je m'y attendais pas. Je m'attendais à, à, à devoir ressortir les, le dictionnaire euh, anglais pour, pour lui parler. Mais non, c'est pas le cas, donc c'est bien. Bon, alors, euh, apparemment, il y a une procédure un petit peu complexe euh, pour l'application donc euh, puisqu'il y a une procédure un petit peu complexe pour l'application, euh, je, je, je vais pas tout paramétrer maintenant euh, je vais essayer d'en apprendre un peu plus sur l'enceinte, euh, d'aller au bout euh, des tests qu'Amazon qu a, a demandé à, voilà, à ses clients euh, de, de faire, voilà, on, on m'a demandé de faire quelques procédures euh, et de le faire au quotidien et de leur rendre compte en quelque sorte de, de, voilà, de, de, de ce que l'enceinte me répond, donc voilà, bon pro, pro, premier avis déjà sur, sur la qualité hein, parce que c'est ce qu'on ce qu peut dire, elle est, elle est assez lourde, donc c'est déjà très bien, on, on voit qui a certainement des matériaux euh, assez nobles, même euh, au toucher, elle est assez agréable. Avec ces ses petites, petites lumières, elle a, vraiment, euh, elle a vraiment un côté futuriste que j'aime bien. Mis à part ça, le son, on ne sait pas, enfin je ne sais pas encore, je vais tester ça euh, dans les jours qui viennent, vraiment voir euh, en détail ce qu'elle peut faire. Euh, je vais télécharger l'application parce qu'il y a une procédure, comme je vous l'ai dit, un petit peu complexe, euh, puisque l'application n'est pas disponible sur l'Apple Store français. Donc je fais ça tout de suite, euh, enfin je fais ça tout de suite, je ferai ça dans les prochains jours, prochaines semaines et euh, je ferai certainement une petite vidéo, euh, l'histoire euh, voilà, de, de, de vous montrer, pourquoi, pourquoi pas même faire un test complet de cet appareil, même si je n'ai pas eu l'occasion de tester le HomePod encore, ni même le Google Home. Voilà, ça pourrait être une première, une première enceinte connectée bien intéressante. On verra ça la prochaine fois. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube. Allez, à très bientôt.